Vous avez vu, c'est un anglais. Anglais C'est pas vous d'anglais. Quoi Comment, il y a des... Comment ça, l'on bouge, c'est Et alors Je m'appelle Abteth. Et, <rire> bah, et bah, et ben Eh eh bah, eh bah, ah. votre mère a eu Voilà, maintenant, on est derrière Belge belles. Merci. Merci. Les belges. Encore, les belges en vous les aimez pas Ils nous polluent, les belges. Je m'appelle Affecto. moi. et ben, et ben, et ben, votre mère a eu. bon, ma mère mère ah. ah, Il est blanc, est bah, elle est noire. Vous voudriez qu'elle m'appelle... bah, et Ne lui Ne ah, ah, lui... bah, et bah, lui. Vous trouvez que Corinne, bah, serait pas mal. bah, et bah, et bah, et Vous voudriez donc que je m'appelle comment Corinne. En troisième position. Eh oui ben, allez avancez Eh oui, oui, monsieur, j'arrive. y allez-y, allez-y, allez Ça vous y très bien. bien. Vous, vous trouvez que Corinne, allez ah, serait pas bien. mal. Ça serait parfait. Ce type est incroyable. Le Le